Bonjour à tous mes amis Bonjour à vous Aujourd'hui, je vous propose un effet de John Bannon, un effet de carte très particulier. Alors, je vous dis à tout de suite Alors Brigitte, je te propose aujourd'hui un petit tour avec 4 as. D'accord. Alors, dis-moi tiens simplement, vite fait. Quel est ton as euh, favori L'as de cœur. Hein. L'as de cœur mm -hmm. Très bien. Tu t'en rappelleras Ah oui, très bien. <rire> bah oui, c'est ton as favori. Bah figure-toi, il y a un as quand même parmi les cœur carreaux qui est un peu différent des autres d'accord d'après toi c'est lequel l'as de pique Comment tu le sais en plus c'est vrai c'est l'as de pique mes amis l'as de pique lui est un as un peu capricieux mais ça vous allez le voir dans un instant pour le moment tiens brigitte tu m'as dit l'as de cœur oui et eh parce ben, que as. je te propose simplement en faisant un petit twist au, au paquet Alors, un petit twist c'est comme ça et ben, figure-toi l'as de cœur et ben, il s'est retourné ah ouais c'est magique c'est magique, hein ah, ah oui, ça t'a plu Oui. Regarde, ce que je te propose c'est maintenant, c'est l'as de trèfle. Regarde, bim. Ah oui Non, direct, direct. Non. Si, regarde, l'as de trèfle. Oh ben, <rire> c'est beau, hein mm -hmm. euh, oui. Il nous reste quoi, donc, euh, carreau Oui. Bah carreau, c'est pareil, hein. simplement en twistant. Tu ne crois pas, je sais, je sais que tu ne crois pas. L'as de carreau. Ah, oh, je ne pas. Il nous reste quoi maintenant la fameuse, le, la fameuse carte un peu emblématique, oui, l'as de pique. Mm -mm. et eh oui, l'as de pique, lui, il fait pas comme tout le monde. Lui, on n'a pas, pas besoin de, de twister. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Lui, simplement en faisant un clac comme ça. Lui, il est plus direct. Simplement là, les as se retournent face sent l'air. Pas beau Ah, c'est magnifique. Je pensais pas Tu veux en... qu'on aille plus loin Oui. Regarde. Je vais prendre les quatre races, comme ça. Mmh. Tiens, Tu es gauchère ou droitière Droitière. Tu vas tendre ta main, comme ça, bien à plat, pour que la caméra le voie. Voilà, super. Ce que je vais faire, là, c'est depuis que je vais te le laisser dans ta main. D'accord. Et mon but, à moi, ça va être très simple, c'est de te voler ta carte. Mmh. Mais à vue, attention. En plus. Ah oui, euh, ah oui à vue, ça c'est super important. Alors, ce que je vais faire, simplement, en prenant ma main droite, en la posant sur ta main. Tu sens déjà quelque chose la main, ah, effectivement, ça n'a pas bougé. Ah, oui, mais on, on est en magie et ah, en non. magie, les choses ce ne se passent pas tout, toujours comme il faut. C'est à dire, regarde maintenant. Si on regarde, monsieur, madame, l'as de pique a disparu. Enfin, ah, quand ouais. je dis disparu, pas tout à fait. Hein. Parce que regarde, regarde sur ta gauche, l'as de pique est revenu. Oh, c'est magique, hein. c'est pas joli. Je t'ai dit depuis le début que l'as de pique est un peu spécial, c'est vrai. Allez. Comme c'est toi, aujourd'hui je vais faire encore plus fort. Tu me crois pas Non. Je vais transformer à vue les quatre as. Non. Vous voulez, mes amis Alors c'est parti. 1, 2, 3. Ça y est, c'est fait. Oh oui, enfin, pas en apparence. Parce que là... Euh... Non, non, ah, c'était pas là, oui. C'était de l'autre côté. Parce que là, nous, maintenant, on a un dos bleu, un dos noir, excusez-moi. Un dos vert, un dos rouge. Et enfin, un double. Comme quoi, les quatre as sont vraiment eh ben, particuliers. Ah oh ben j'avoue, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous les amis d'avoir regardé. Je suis très heureux de vous avoir présenté ce tour de John Bannon, qui est un, vraiment un petit prodige. Et Brigitte et moi, vous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, travaillez bien. Allez, bye bye les amis. Bye bye, à bientôt.